J'ai demandé à Jean-Mi de me rapporter du chocolat. Vous savez ce qu'il m'a rapporté Du chocolat. Du chocolat, 70% de cacao, sans cacahuètes, sans pistaches, sans amandes, sans menthe, rien, sans aucune fantaisie. Ah bah ça, c'est bien du Jean-Mi tout craché. Heureusement qu'il ne fait pas l'amour comme ça. Mon Jean-Mi, ma petite sucrerie mon petit rocher aux amandes grillées, mon petit nougat, mes petites noisettes, oh, ma petite sucette à la menthe, mes petits chamallows, mes petites fraises, j'en ai... Mais...